Funfair est un jeu de gestion de mains et de collection. Les joueurs construisent leur parc en y plaçant des attractions et en les améliorant. Dans Funfair, nous devons construire le meilleur parc d'attractions, celui qui rapportera le plus de points. Et il y a du boulot puisque notre parc ne comprend qu'une porte et 5 emplacements vides au début de la partie. Une manche de Funfair est composée de 4 étapes, à faire dans l'ordre. Les joueurs commencent par révéler la première carte de la pioche ville et par résoudre l'événement. Vient ensuite une phase d'action, elle-même composée de 3 à 4 tours. Chaque tour, le joueur actif choisit entre construire, piocher, démolir ou prendre autant de pièces que l'attraction. Construire permet de gérer son parc en y plaçant une carte depuis sa main ou depuis le marché. Le joueur peut construire une nouvelle attraction, améliorer l'une de ses attractions ou embaucher du personnel. Le coût d'une carte est indiqué en haut, à droite. Chaque joueur dispose aussi d'une attraction phare secrète qui lui offre une action supplémentaire lorsqu'elle est construite. Il n'est pas possible de construire deux fois la même attraction ou deux mêmes améliorations sur une attraction. De la même manière, il ne peut pas y avoir de doublon sur le personnel. L'action de pioche est assez variée. Elle permet de prendre une carte directement dans le marché ou d'en piocher un certain nombre dans le paquet ville ou objectif et de n'en garder qu'une. Lorsqu'un joueur choisit de démolir, il peut détruire une attraction ou seulement une amélioration spécifique. L'étape de visiteurs est simultanée. Les joueurs gagnent autant de pièces que d'étoiles dans leur parc. Certains membres du personnel offrent des pièces supplémentaires, et tant qu'un joueur n'a pas construit son attraction phare, une petite somme est automatiquement placée dessus pour réduire son coût. La dernière étape est une étape de gestion. Les joueurs vérifient le nombre de cartes qu'ils ont en main, et renouvellent entièrement le marché. Le joueur à gauche du premier joueur devient premier joueur, et une nouvelle manche peut commencer. La partie s'arrête au bout de 6 manches. Les joueurs gagnent des points par rapport au nombre d'icônes sur chaque attraction, aux objectifs personnels et à l'objectif commun, et à leurs pièces. Mais attention, chaque objectif personnel non réussi fait perdre des points. Pour conclure, Funfair est un jeu de construction et d'optimisation accessible, avec des manières de gagner des points assez variées.